Hey coucou Youtube On vient de faire une game incroyable encore une fois, avec la nouvelle méta, bon visionnage, bisous. Ah il va y avoir du monde Le Vince, il va y avoir du monde. Il y a déjà l'hélico, Pierre. Trou euh... ouais, J'ai trouvé une nouvelle stratégie pour intercepter l'hélico maintenant. Ça se la colle en bas là Ouais on y va, on y va Il s'est cassé les jambes l'autre Je Ça va être trop tard deux secondes C'était le timing parfait, deux secondes Alors le petit pistolet là, le amp que tu te ramasses au sol, il est dingue hein Bah il est super frérot, c'est... Euh... Il est super de ouf hein Il faut oh, oh, oh, Black Ops je crois pour l'avoir... Euh... Cold War pour l'avoir. Ouais ouais ouais, même tu le débloques. Euh, plus tu fais... Il y a un mec devant moi. Deux mecs devant moi, j'ai qu'un sniper. J'ai même pas vu où tu tires Ok. Mais t'es con quoi Vince <rire> <rire> ah, mais Devant moi genre euh, j'ai la porte ouverte. <rire> eh bien, on prend les dix on se casse vraiment. Je crois que je vais mettre les munitions à pouvoir d'arrêt sur la hoc, je vais voir la gueule que ça a. Je pense qu'un qu une rafale, ça tue. Oh la fils de puterie. Autante, oh, autant, oh, autante, autante. Oh, oh, ça va rien fort, ça va réaffort. fort. Crac, neco top. Quoi Qu'est-ce que... Quoi Oh Hein N'importe quoi là Sur le toit, Sur le toit. Sur le toit Crac toi Ah le grand toit okay. Ouais. T'as génial de ton côté Ouais euh, tranquille Mais frère en plus tu me tirais dessus sais. Je viens de ton côté Vince, bouge là, pas l arrive, l arrive. Bouge pas, bouge là Non il a sauté Tu peux, peux rien le Vince, c'est bon Magnifique Une voiture qui arrive ah ouais, je vais faire le tour direct. sécurité. Hein. C'est un seul gars qui a droppé. Il s'enfuit. Il y a un quad maintenant qui arrive. Mec, c'est le SWC ou quoi Est-ce que je suis mauvais Il a un HP. Il y a un quad qui arrive. Il y a une autre équipe aussi qui arrive. J'arrive. Let's go. Frérot, il y a encore une équipe qui arrive. Hasard. mec c'est pas le hasard. Ça marche plus ces VPN à la con, putain. Un drone sur zone. Mais il, y a... il y a trois équipes en fait, sont de nous, ils planent. Break, quasiment. One shot. Je sais pas où est-ce que je dois placer le viseur encore avec euh, cette pute de hog. Ça a dropé sur le centre. Ouais, j'ai vu, ça, ça drop en beau. Ça drop en masse depuis tout à l'heure. Le, le boucher a... du 06, frérot. Hein. Non, non, non, T'es mort, t'es mort, vite. Oh my god Je savais pas que tu pouvais te mettre là. Ah là, j'ai complet. T'inquiète Le Il Mec a un recoin dans la dans la tente, je savais même pas que tu pouvais aller derrière ce truc. Sérieux il est, il est toujours exactement au même endroit, je vais découvrir ton recoin. Du coup c'est à droite de la tente c'est ça Ouais il était à droite de la tente. Et, il était au fond mais non, il est fond Ouais là là. <coughs> ah bah, il se cachera plus derrière frérot. Tu sais, mec, j'ai écouté ton info, j'ai tiré 3 balles J'ai tiré une, une salle. Une salve frérot, je l'ai tué. Dans la ouais. ouais. à travers, il s'est pris un wall. Euh, gros gros gros. gros voilà. Bon, ben on, 20... on a 20 kilos spawn. Avant. Ça va C'est, Ça stream pas. De toute façon, les stream hackers, si tu sais que c'est une invention des streamers, gros, pour paraître intéressant. Ah oui. Mm -mm. Escalier. J'arrive le Vince. Hein. Oh merde! Non, un autre, un autre! Wouah! Ouais, la flash, c'est pas mal hein! Non, c'est de la merde. <rire> c'est. Euh, Pendant une seconde, j'étais blanc, mais c'est pas, pas ouf quoi. Si. Parce qu'en en fait, les joueurs habitués à. À Counter-Strike, ils savent encore se diriger une fois blanc. Ils mémorisent un peu le chemin qu'ils ont autour d'eux ouais. et euh, ouais. ils circulent quand même. Ouais. Allez, viens. Ouais. Allez go Yes sir. Ouais. Ah, à terre. Safe. Qui, qui t'as donc euh, je sais pas, Le deuxième, celui de gauche. Viens contre le mur ici. Vraiment collé contre le mur. Y'a un mec juste au-dessus de nous au bâtiment à notre gauche. Enfin okay. au-dessus. Je prends la ligne instant. Il a sauté. Crac go finir les, les foirés là, au loadout. Je sais pas où ils sont. C'est loadout pile Là, ouais c'est pile bleu. Là Là. Un down. Okay, oh my god. <rire> tout améliore, alors, okay. Ah bah c'est à force hein gros, c'est comme avant, vous vous souvenez pas, j'étais nul là, aux armes en x3, j'arrivais j'arrivais pas du tout. Et maintenant ça se passe très bien. Je pense c'est pareil avec les armes. C'est vraiment que c'est pour moi c'est contre nature les armes à rafale. J'aime vraiment pas ça. Et depuis tout le temps, depuis gamin, hein, sur CS. Le FAMAS là, on t'encule. Quoi <rire> Et merci Serkan. Pour les 5 sub-gifts Oh mec ils ont disparu ces chiens Toast. Ouais bah ouais hein. Après y'a masse monde là-bas Ouais on va y aller frérot hein. Je pense qu'on on regarde vite fait si on les voit Au contact, Un là, va. Je... Ouais. Euh... Ouais. contact. Au dessus ouvert. de moi Magnifique Il m'avait foutu dans la sauce ah. hein. Non j'étais pas Tu sais ils avaient les méta... Putain ils jouent Krieg et Car. Là-bas Ok Je suis parti ouais. Break One shot Ouais ouais ouais GG L'argent Nice On repart Euh... Un, tu... un drone Un, euh, un drone et il te reprend Je pose l'argent en passant sur le truc Hop là C'est bon Allez viens Ouais, j'ai pris une balle de derrière, je pour... crois. Attends. Tire, tire, c'est pas grave. Oh, oh là là, oh là, là qu'est-ce qu'ils prennent peu cher. Hein. Ah merde, je pensais qu'ils allaient prendre à droite. Hein. Je pouvais pas sortir. <rire> je pouvais pas sortir, frérot. Ils avaient un drone gratuit pour nous. Ah merde, tu l'as keblo Non. <rire> non. Euh, J'ai roulé un peu comme un taré, mais c'est bien passé. Euh, je vais te faire monter à la fenêtre de droite direct, ok Vas-y. Ah, il, il, il a sauté, il a sauté, il a sauté. Il saute. Entrée porte. Tiens, tu peux. Allez je vais faire le move, attends je pense... Tiens, tiens que je mais, euh, monte, euh, monte dans le camion, fais le move juste de monter dans le camion là. Oh attends, là la, la la la la la la la la faut... la... Oh, le Vince, le Vince... Pfff, suis trop bon les gars. Computer. oh dernier bah, On va le laisser lui. Ouais. Alors ça... Tiens, je je descends ici. On prend des balles de derrière frérot. Ouais j'ai vu j'ai vu eu. euh, Arrêt Viens avec moi On prend la, la maxi hauteur ouais. direct. Il est un cran en dessous oh, top, top. On y va à deux Je suis full paralysé Ils sont deux J'ai besoin de toi L'autre à droite L'autre à ta droite À la porte Bien joué mon pote Bien joué bien joué Frérot, rentre par cette porte-là Laquelle Ah, je vois, euh, yes, je vois parfaitement laquelle Ça marche Le reste, c'est pas clear Non Ok Je suis en train de haul leur stop. Ah, je les ai entendus, ouais ah, Allez, c'est bon toi Non Ouais. Non, mais je crois que c'est sur le toit, toi. Non. Oh my god, bien joué. C'était Seb. Putain, Seb, t'as failli nous tuer là. Là, frérot, deux mecs qui descendent. Break shield. T'as pété les plombs, Vince. <rire> Allez, on peut y aller, ma poule. Hop, euh, je mets une petite euh, indication sur ça. Frappe, ouais, euh, on va une frappe là J'ai J'ai On venait de loin, Vince. Hein. Entre nous. Nop le tien. L'autre est sur le côté droit. Le Magnifique, de de Magnifique, mon poule. Magnifique. Bien joué, ça. Je vais t'emprunter 4000 pour une petite autoréa. Ah la, la OTS les gars, elle est... C'est un bonheur hein Ouais viens, on va un peu par la droite Lui on lui cut la rota, au mec ah que tu allez. vois Ah là, on est sur une fin de game les gars On est bientôt à 40 kills, c'est une belle game Il fait une belle rota T'as vu il est en train de... Vrai, non, hein. non, non, ouais bah, je, je sais, je sais Viens dans le village Il, a, il cross vraiment à l'opposé de nous Tu vas pouvoir te le faire toi S105 dans, dans cette direction à peu près Un autre gars, à la bourre Il m'a explosé le fond gros Les cracks, derrière moi. Il déconne pas. Euh. Je te mange les fesses. Non, ils sont pas là pour euh, pour rigoler. Y a un camion je qui arrive. Ça. Non, c'est pas eux ça. Ils avaient pas de un... camion. Non, non, y a un autre mec. Attends, je me tape. Y a un mec qui était en train d'essayer de nous rechercher. Mais ça va. Il s'est fait jouer par le camion. Un mec, il faut des paras là. Je subis des tirs. Ils font mal hein ils font, ouais, euh... Ça me fait chier que oui. je la oui. parce que c'est son à cause de ça Ok je, en fait je viens de tilter regarde Y'a un sniper là bas frérot C'est lui qui nous encule depuis tout à l'heure hein. Ah oui oui Bien, Bien. En fait ils se jouent pas entre Bien. eux Alors soit ils team up les deux Soit euh, y'a une contre plongée qui fait qu'ils ne, ne se voient pas Je vois pas comment ils se voient pas mais euh... Tranquille tempo Y'en okay, a un autre là aussi, un là, sniper Là c'est terrible mais on, on a pas d'autre choix, euh, ils ont une puissance euh... supérieure là. Vas-y là, là on fait une remontada full gauche. Yes. Et on fait une petite halte au shop, on va se reprendre, va se reprendre des plaques euh, et tout est quenty. T'as un masque normal ou en or toi euh, Or mais il reste deux barres. Bon, ouais, alors vas-y tiens prends tout non Non non non, ah merde, je vais juste te prendre 1500 s'il te plaît. Tu veux rien toi Peut-être des plaques mais... Vas-y drop au shop. Ouais. Vas-y tu peux venir les chercher. Comme d'habitude, dans cette zone, en fait, si, si on n'est pas positionné de ce côté-là sur la hauteur, on. Ok, là-haut, frérot, regarde. Oh, il m'allume, il m'allume. Attends, attends de répondre, frérot. J'ai mis des balles. J'ai touché un peu aussi. Viens, contre la falaise, contre la falaise, le Vince. Ah, ce que je fais. Ils sont. Non, non, non, ils l'ont pas du tout, Vince. Ils l'ont pas du tout. Mais tu sais ce qu'on va faire on va... on va faire le même move que tout à l'heure, gros. On prend le loadout et on, re on remonte par la droite là. Et viens lapin Là le move le plus risqué qu'on va faire c'est traverser maintenant Zigzag, zigzag bien surtout tu fais pas baiser Je le vois là-haut viens Tire pas hein. Tire pas pour ah ouais. rien S'il nous a pas vu tu tires pas <rire> Et viens Là on est pas mal Il est passé accroupi hein. Il est passé accroupi Car Il se déplaçait accroupi ouais. Oh, C'est moche ça Viens on essaie de prendre le plus de hauteur possible il m'a vu je crois. Derrière le caillou. Ok, au-dessus de moi, c'est Est. Il y a deux teams là. Hein. Il part, il est para frère. Avoir... Je suis obligé de descendre. Avoir... T'as fait un taf de ouf. Sur moi, sur moi, frère. Je suis avec toi, ma boule. <rire> TTV. <On> <rire> Putain, les TTV gros. Oh putain, en bas, contrebas okay. Crack Vince Masque le Lord, j'ai oublié un masque Hop, c'est bon j'en ai un Et viens ma poule, on part le plus sur la droite ah, possible ouais. En face, sniper, nord, 15 Je vu Je pense pas ce droite Viens avec moi Vi Yes, euh, viens, tombe, tombe dans, la, dans, la, dans le ravin Tu bien en plaque alors là je crois qu'on va devoir partir hors zone vite fait Ouais c'est... On y va vite fait, hein. on t'inquiète Et oui j'en ai 5, et toi Moi, oh, j'en ai 6 Ok parfait On se positionne à ce caillou on bouge plus Tu l'as vu Ouais oh, il est one shot Ok vas-y on, a... on avance Dis-moi si tu veux devant. une para devant Tiens hop, ouais. la para elle part C'est para Oh putain je l'ai confirmé hors zone Quelle horreur Y'en a un hein Encore Euh, je garde... Attends, je balance mes trucs Balance de façon euh, stratégique Essaye de, de Dans contrebas Alors, idéalement Il y en aurait un là, je pense et, et en fait là, on peut vraiment se faire flank de partout Le, le, le mieux du mieux, c'est qu'on se mette vers, vers ce caillou pour avoir une bonne, une bonne cover C'est quoi Toi tu te mets au caillou Moi je me mets un peu plus à droite parti. 2v2 ma poule je me split un petit peu. Ah, ok, ça remonte à gauche. Remonte à gauche. Ok, je m'en doutais qu'il ferait un truc comme ça. C'est un Rambo à droite. Je te le. Allez. Ma... Nice, Vince. Euh, je m'auto-réa. Un crack, un knock. Ok, super, je m'auto-réa je vais derrière le caillou. Vas-y, vas-y. Je te laisse faire. auto à toi tranquille. Shield toi, mets-toi bien. Moi, euh, la position est bonne. Je les ai flank. On va avoir, de... On va avoir deux angles bientôt. Un autre à terre. Je balance deux paras. c'est bon, le, bon, bon. le push final. Allez, back to back mon Beans ah. 25 kills, 19 kills, bravo Bon oh, bah les gars, la gros, il est back, si hein. essayer. Il a raison, la, la gros est, est complètement de retour, la Hog est de, nou de nouveau méta. Euh, Peut-être qu'elle peut qu est mal équipée ma Hog aussi, il faut, il faut penser à ça.